que cette campagne elle est intelligente, trouve ça bien d'utiliser les codes d'aujourd'hui pour que ça rentre enfin dans la tête des gens. Et puis euh, du coup moi je rentre chez moi un peu plus positive, un peu plus inspirée, euh, de me dire que finalement l'impossible n'est pas si impossible. C'est de dire, eh bien oui ça c'est formidable, je le soutiens. Ce que permet euh, My Positive Impact, d'abord c'est de donner du courage à tous ceux qui font des choses en disant voilà on va donner à voir ce que vous faites. Euh, et on va, le, on va le populariser, on va le faire connaître, ça s'inspire de ce qui est en train de se passer avec le crowdfunding. Ça me semble essentiel parce que euh, je pense à mes enfants et je me dis wow, « waouh, on ne peut pas laisser le monde, un monde trop pourri pour eux ou pour les enfants de mes enfants ». C'est pas simplement se contenter de dire « je fais le moins de mal possible », c'est de se dire « je vais faire le, le plus de mieux possible ».